On choisit avec les Autocars Maisonneuve d'être partenaires de l'UCLI. Euh, notre activité sur, euh, couvre le domaine du tourisme et le tourisme est un élément important euh, sur le territoire de Lyon et de la région. Euh, et c'est pourquoi notre entreprise euh, s'associe à la réflexion autour de la formation du tourisme euh, sur le territoire de Lyon. L'entreprise soutient l'Université catholique de Lyon, nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons, euh, au cours des dernières années, euh, su évoluer euh, comme euh, l'Université catholique l'a fait, avec euh, euh, des nouveaux locaux, euh, un nouveau campus euh, qui fait rayonner son image. Et aujourd'hui, euh, nous espérons que de nombreuses entreprises euh, accompagnent le développement de cet euh, outil de formation important pour le territoire et impliqué depuis de nombreuses années à l'UE. Lieu...